Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble, eh est-ce qu'on gagne réellement de l'argent avec la sous-location Alors oui, c'est pas par hasard que je te dis tout ça. Tout simplement parce que c'est une question assez récurrente qui revient, puisqu'on voit bien que, bah, on peut le démontrer, c'est assez facile. J'en parle très souvent dans mes webinaires, qu'effectivement, bah, on génère du cash flow, hein, c'est-à-dire qu'on va tout simplement la différence entre le chiffre d'affaires et les différentes charges fait que on gère de la marge, on gagne de l'argent. Mais in fine une fois qu'on a créé sa société, une fois qu'on a créé sa structure, c'est est-ce qu'il reste suffisamment pour se payer et pour se sortir éventuellement un salaire ou une rémunération Petit teasing, généralement, ce genre de question est très fortement lié aussi eh bien, à tes objectifs à moyen terme, mais également à la fiscalité. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube puisque je te livre deux fois par semaine des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier, sur la sous-location justement, on va en parler aujourd'hui, sur la conciergerie d'appartement et aussi sur la bourse puisque tu le sais, je me suis lancé un défi, c'est de me générer des revenus passifs grâce à la bourse et notamment via les revenus que je peux générer via mes sous-locations et via ma conciergerie. Et bien tout simplement, je réinvestis chaque mois une somme d'argent que je place en bourse. Et du coup, je me suis fixé un objectif, et eh bien c'est de me générer des revenus passifs grâce à ça. Donc, je t'invite à suivre ça de près puisque tous les mois, je te publie une vidéo sur eh bien, le placement en bourse. Donc, si tu souhaites t'abonner, eh découvre tout de suite un bouton « s'abonner » dans la partie description et active bien entendu la petite clochette. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble et on va voir précisément, on va répondre à cette question, est-ce qu'on gagne réellement de l'argent avec la sous-location Et je te dirai à la fin, si oui ou non, on gagne de l'argent avec la sous-location. Non, très sérieusement. Euh, le truc, c'est que beaucoup de personnes euh, ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire avec ça, parce qu'ils ne savent pas si finalement ils veulent en faire un vrai business, euh, donc aller très très loin, aller chercher beaucoup d'appartements, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt eh bien, euh, un complément de revenus euh, ou peut-être commencer à tester le marché et l'erreur que font beaucoup de personnes, à mon sens, c'est qu'ils vont très très vite sur la SAS, la SASU, puisque c'est une, une société, une forme juridique qui a le vent en poupe, très clairement. Il y a beaucoup de créations de sociétés de ce type-là. Mais, je te le dis, c'est pas forcément celle qui est la plus appropriée. Alors, ça va dépendre des cas, bien évidemment. On va le voir, on va le voir aujourd'hui je ne peux pas te faire une vidéo complète là-dessus parce que ça pourrait durer des heures et c'est du spécifique à chaque fois donc c'est pour ça que, et d'ailleurs je le précise ici, je ne suis pas un conseiller, du moins je n'ai aucune légitimité pour, pour te dire tout ça parce que je ne suis pas avocat, je ne suis pas expert comptable et aujourd'hui les vraies professions qui aujourd'hui sont réglementées et qui peuvent réellement te donner du conseil, c'est les avocats. Donc moi je ne le suis pas mais par contre je pense que ma carrière d'entrepreneur et aussi par rapport aux personnes que je peux accompagner quand même au quotidien et ils sont quand même plusieurs milliers maintenant, eh bien, je vois très bien ce qui se passe et je comprends bien leurs attentes au quotidien. Déjà ce qu'il faut bien comprendre et la question que tu dois te poser c'est est-ce que tu souhaites te tirer des revenus tout de suite de ce business là, la sous location, ou est-ce qu'au contraire c'est une diversification Je m'explique. Si par exemple tu es entrepreneur, investisseur et que derrière, tu cherches plutôt à te générer des actifs. Tu cherches plutôt à te générer, euh, comment dirais-je, ouais, des actifs, c'est-à-dire des activités qui viennent en complément de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, je pense par exemple aux salariés. Je pense peut-être à ceux qui entreprennent déjà, qui ont déjà des activités. Et eh bien, effectivement, dans un schéma global, ça peut être intéressant de partir plutôt sur une SAS ou une SASU. Tout simplement parce que le principe de la SAS et la SASU, c'est que derrière le vrai avantage de ce type de structure, c'est qu'on peut uniquement se rémunérer si on le souhaite sur les dividendes. Et du coup, la fiscalité est beaucoup plus intéressante de passer par ce mode, euh, comment dirais-je, pour se sortir des revenus à titre personnel. Mais c'est aussi que c'est un moyen de se diversifier et de se créer un actif. Et si effectivement ton objectif aujourd'hui, c'est pas forcément de te prendre de l'argent tout de suite par rapport à cette activité, mais plutôt la faire travailler, ça peut être un très bon choix. Vraiment. Et notamment via des holdings, etc. Mais ça, on ne va pas rentrer beaucoup plus là-dedans. Mais si du coup tu n'es pas dans ce schéma-là, c'est-à-dire que si au contraire tu as besoin de te générer des revenus tout de suite, tu as besoin de gagner de l'argent tout de suite parce que peut-être tu es en fin de droit par rapport à Pôle emploi ou peut-être tu es en reconversion professionnelle ou peut-être que tu as prévu de quitter ton salariat et que tu dis bah, « moi demain je veux vivre, de ma... je veux être entrepreneur et je veux vivre de ce que je fais ». Eh bien là, moi, je vais clairement te conseiller, et ça n'engage que moi, bien évidemment, hein, je, je, te, je le redis, je ne suis pas un, un conseiller juridique, euh, je ne suis pas juriste, mais ça ne regarde que moi, euh, que mon avis, mais mon avis est de te dire qu'aujourd'hui, il serait peut-être plutôt préférable de soit aller en entreprise individuelle, soit d'aller en EURL. Parce que l'avantage ces de deux, ces deux formes juridiques… Et pourtant, elles n'ont rien à voir. Hein. Parce que tout simplement, l'entreprise individuelle, c'est toi en tant que personne qui va entreprendre, alors qu'en EURL, eh bien, on est en société. Et du coup, d'ailleurs, l'EURL peut se convertir en SARL si tu fais rentrer des associés. Le gros avantage de ces structures, donc EURL, SARL ou entreprise individuelle, c'est que si tu veux, tu vas pouvoir te sortir de l'argent et du moins gagner de l'argent au fil de l'eau. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, en EURL, te sortir une rémunération de gérant bah, je ne sais pas, par exemple, tu, tu veux te prendre 500 euros ce mois-ci parce que tu sens que la trésorerie le permet, tu sens que l'activité se développe bien, que tes tableaux de bord confirment que l'entreprise est rentable. Bien évidemment, tu vas pouvoir te faire ton virement. Et ce qui est assez, pas top, mais ce qui est assez facile à comprendre, c'est que de toute manière, tu auras des cotisations sociales. Hein, c'est ça qui coûte le plus cher aujourd'hui en France. Et du coup, euh, ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'en entreprise individuelle ou en EURL, eh bien, tu vas payer environ 45% de charges sociales. Donc je te donne un exemple, tu te fais un virement de 1000 euros, en gros ça coûte à ta société 1450 euros, voire 1500 euros maximum à ta structure, d'accord Donc ça c'est une entreprise en EURL. Donc du coup, bah, si tu as besoin d'argent et te sortir de l'argent régulièrement, c'est très facile, d'accord C'est pas ce qu'il y a de plus optimisé, parce que du coup il y a des, forcément des cotisations sociales qui viennent se greffer, alors qu'au contraire, comme je te le disais auparavant, si tu n'as pas forcément besoin d'argent tout de suite, il est peut-être plutôt pertinent d'attendre la distribution de dividendes pour du coup avoir une fiscalité qui peut être optimisée, puisqu'on a le principe de la flat tax qui regroupe notamment ton imposition personnelle. Mais ça, c'est un autre sujet et j'ai pas envie de t'embrouiller dans cette vidéo. Et du coup, si tu veux, euh, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'en euh, prenant cet argent au fil de l'eau, ce qui est bien aussi, c'est que tu cotises pour la, la sécurité sociale, c'est-à-dire que tu es TNS, travailleur non salarié, tu cotises pour la sécurité sociale des indépendants, et du coup, ça te permet d'avoir une couverture sociale. Hein, donc, notamment, bah, si aujourd'hui tu étais en fin de droit par rapport à tes droits sociaux, bah, ça te permet d'avoir une vraie couverture sociale puisque tu cotises. C'est aussi une cotisation liée, et eh bien à comment dirais-je, à la retraite. Même si la retraite c'est un autre sujet et que voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais euh, le fait est que tu cotises comme Monsieur, Madame, tout le monde, d'accord Et en plus de ça, tu te prends une rémunération en fonction de tes besoins du quotidien. Donc ça, c'est plutôt bien pour quelqu'un qui veut avoir de l'argent tout de suite en EURL. En EI, en entreprise individuelle, tu as deux grands principes. Tu as le principe de la micro-entreprise ou tu as le principe de l'entreprise individuelle au réel. Si tu es en micro-entreprise, alors là, c'est très simple, puisque là, du coup, tu vas payer des cotisations au regard du chiffre d'affaires. Donc, il n'y a pas de comptabilité à tenir ou du moins juste un petit fichier Excel avec les entrées et les sorties comme si c'était un compte bancaire. Et du coup, tu payes tes cotisations et c'est OK. Tu es à jour de tout et donc l'argent qui tombe, bah, c'est ton argent. d'accord Il tombe dans tes revenus personnels. Donc, bien entendu, il faut les déclarer en fin, en fin d'année, enfin en début d'année. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'argent qui est disponible, c'est ton argent. Tu peux l'utiliser comme bon te semble. Pareil entreprise individuelle au réel, la grosse différence qu'il y a avec le micro, euh, c'est que cette fois-ci, on va pouvoir abattre les différentes factures. C'est pour ça notamment qu'en sous-location, il est plus intéressant de se mettre en entreprise individuelle au réel, puisqu'on euh, va faire beaucoup de chiffre d'affaires, mais on a aussi beaucoup de charges. Notamment, la première, la principale, c'est le loyer, hein, puisqu'on a un loyer à payer tous les mois. Donc imaginons, tu fais 2000 euros de chiffre d'affaires dans ton entreprise, tu as un loyer à 800 euros... Déjà, tu vas être taxé que sur les 1200 alors. Tu vas abattre d'autres choses puisqu'il y a des factures d'électricité, les factures d'eau, d'Internet, etc. Mais tu as compris l'idée. Alors qu'au contraire, si tu restes au micro, bah, tu vas être taxé sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur les 2000 euros. Donc ça, c'est la grosse différence. Ensuite, en entreprise individuelle au réel, tu vas avoir deux options. Soit rester au classique, enfin en entreprise individuelle de manière classique, c'est-à-dire que l'argent, le bénéfice qui est réalisé dans ton entreprise, eh bien, tombe directement dans tes revenus personnels. D'accord. Alors qu'au contraire, si tu prends l'option à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, c'est assez nouveau, c'est comme une société classique, c'est-à-dire que tu vas vraiment faire une séparation entre ton activité et toi-même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en EURL, par exemple, en SS, on a le principe de la personne morale, c'est-à-dire que tu as la personne morale et toi, tu es en dessous. Et donc, tout se pilote dans la personne morale. Et en fonction de ce que tu veux décider pour toi, eh bien, tu fais de l'arbitrage, tu décides de faire telle ou telle chose. C'est le même principe en entreprise individuelle avec l'option Alliès, c'est-à-dire que tu vas choisir tout simplement eh « qu'est-ce que je fais par rapport à mon activité ?» Et du coup, tu vas pouvoir arbitrer ta rémunération et donc piloter indirectement ta fiscalité personnelle et la fiscalité, enfin pas la fiscalité, mais les charges sociales liées à ton activité. Tu comprends la petite subtilité. Hein euh, alors que si tu es en entreprise individuelle, par exemple au micro, bah en fait tu payes un pourcentage sur le chiffre d'affaires et ça inclut tes cotisations sociales. Alors qu'en entreprise individuelle, si tu prends l'option liée, tu vas pouvoir la piloter et pareil pour les sociétés. Du coup la vraie question c'est bah, à quel moment on gagne de l'argent Et qu'est-ce qui est le plus intéressant ce qu'il faut comprendre également dans ces différents schémas-là, c'est que quand tu es en société, tu es obligé de réaliser des bilans comptables, tu es obligé de faire du juridique, de faire des assemblées générales. Tout ça, ce sont des prestations facturées par des experts comptables qui, c'est normal, hein, ils facturent leur temps passé, mais qui coûtent de l'argent. Et donc, bien évidemment, si on en est à une petite activité ronronnante, ces charges-là, mine de rien, vont quand même peser sur la société. Alors qu'en entreprise individuelle, vu que c'est toi-même, peut-être que... Ça peut être pertinent de prendre un expert comptable, mais peut-être aussi que tu peux passer par des, euh, des organismes de gestion agréés qui coûtent quand même moins cher, qui vont te faire une comptabilité plus simplifiée, mais de toute manière, il n'a pas vraiment besoin dans ce type de, de, de structure. Mais c'est surtout que la charge liée à la tenue comptable va être nettement moins chère que si c'était en société. Ça va dépendre des experts comptables, bien évidemment, mais tu as compris un petit peu l'idée. Et ce que je vais te faire comprendre, c'est que plus la structure est légère, et si toi, ton objectif, c'est plutôt de te créer des revenus complémentaires, eh bien, il faudra te poser la question de « est-ce que c'est réellement pertinent de créer une société pour ce genre de choses ?» Parce que tu n'as pas les mains aussi libres que si tu étais en entreprise individuelle où c'est toi, en tant que personne, qui entreprend. Par contre, à l'inverse, si tu, effectivement, aujourd'hui, tu étais salarié et encore salarié, ça peut se discuter parce que quand tu es salarié, soit tu as besoin d'argent tout de suite, tu as besoin de compléter des revenus tout de suite. Et donc la SASU ou la SS n'est pas forcément peut-être la meilleure option, mais encore une fois, ça se discute. Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'on entend par gagner de l'argent tout de suite. Est-ce que c'est tout de suite, tout de suite demain ou est-ce que c'est tout de suite dans un an, deux ans Et du coup, ça change tout, mais vraiment euh, et ce que je veux te faire comprendre, c'est que si effectivement tu es déjà entrepreneur, investisseur, tu es salarié, peut-être qu'effectivement, là, pour le coup, la SASU et SAS s'y prête plutôt bien parce que derrière, dans ta tête, tu te dis bah, « de toute manière, moi, je vais me rémunérer sur les dividendes ». D'accord Alors que au contraire, euh, si tu es par exemple en fin de droit euh, ou par exemple tu es à Pôle emploi, euh, bah, peut-être qu'il va falloir envisager une où, où tu cherches vraiment à entreprendre et qu'aujourd'hui tu veux vivre de ton activité, bah peut-être qu'il va falloir plutôt passer par une URL ou peut-être une entreprise individuelle dans un premier temps. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que fais les choses pas à pas, step by step, ça ne sert à rien d'aller trop vite, ça ne sert à rien de monter l'usine à gage, des gens, qui, des personnes qui euh, créent la SAS, créent la holding, etc. Et je crée une société de sous-location, et je crée une société de conciergerie, et je crée ma SCI, et je fais ma holding, ok. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu vas avoir le temps de développer toutes ces structures-là. Parce qu'à un moment donné, tu as quand même beaucoup de structures, tu vas avoir donc beaucoup de frais comptables, de tenues comptables, beaucoup de responsabilités, aussi des tenues, euh, de, des tenues de compte hein, par rapport à des banques. Et tout ça peut vite devenir, à un moment donné, très chronophage dans la gestion au quotidien, dans la facturation, dans le suivi de tes documents, etc. Mais vraiment, parce que tu vas être aussi euh, inondé de documents, <rire> euh, entre la CFE, entre euh, les différentes taxes, etc. qui vont tomber. Et à un moment donné, la question, c'est se poser... Bah, est-ce que je n'ai pas créé une usine à gaz Donc faisons simple, d'accord Tu peux très bien démarrer une entreprise individuelle et moi, je te le recommande au réel. Après, l'option à ou pas, ça, c'est un choix qui peut se discuter. Euh, envisageons ensuite peut-être de migrer sur une URL et peut-être plus tard, dans quelques années, si par exemple, tu euh, as d'autres activités, tu as d'autres actifs, là, effectivement, te dire bah « ben voilà, moi, maintenant, je suis plus dans un schéma, euh, comment dirais-je, d'investisseur ». Et là, pour le coup, j'ai plutôt migré sur une SAS. Et tout ça est possible. Ça ne sert à rien de se précipiter. On peut très bien changer sa structure. Alors oui, ça coûte des frais. Oui, ça, ça demande de l'administratif. Mais tout ça est possible. Et ça peut se faire petit à petit, d'accord Parce que c'est pareil quand tu crées une société, faut ensuite la fermer si un jour tu veux arrêter. Et ça, c'est des frais également, d'accord Alors que et du juridique. Alors que ton entreprise individuelle, c'est assez simple de fermer son activité. Donc vas-y, step by step. Bien évidemment, ce que je te dis là va dépendre de chaque cas, de tes euh, ambitions et aussi de, de, de tes projets à moyen terme. J'ai même pas envie de dire à court terme, mais plutôt à moyen terme. Et long terme, j'ai envie de te dire, on l'oublie parce que qu'est-ce qu'on entend par long terme Pour moi, c'est au-dessus de 5 ans et euh, déjà, c'est une vision sur les 5 prochaines années. C'est déjà très bien. Et je te le dis aussi, je connais beaucoup de mes élèves qui sont entreprises individuelles et ça se passe très très bien. Ils en sont très contents. Pour d'autres, effectivement, ils ont un profil un petit peu différent. Et là, effectivement, la société SAS s'y prête plutôt bien. Mais si toi, demain, tu as besoin de te générer des revenus tout de suite et de sortir de l'argent, en SAS, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des possibilités, il y a des, des, des, des, pas des petites astuces. Si, oui, il y a des petites astuces, on peut dire ça comme ça. Mais euh, ce n'est pas aussi simple que une URL qu'une entreprise individuelle où tu te dis bah, « moi, je me prends 500 euros, je me prends 500 euros ». Et tu sais derrière combien ça va coûter concrètement l'entreprise. En SAS, c'est pas la même, c'est un peu plus subtil. D'accord euh, Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc oui, bien évidemment, on va conclure là-dessus. Oui, bien évidemment, on gagne de l'argent euh, dans la sous-location. Mais c'est aussi lié, à mon sens, à une bonne optimisation de la fiscalité personnelle. Euh, et... Tout dépend de comment tu vois cette activité. Est-ce que c'est la création d'un actif Est-ce qu'au contraire, ça va devenir demain ton entreprise qui va te, bah, qui va te donner à manger, hein, qui va faire vivre ta famille L'approche n'est pas la même. d'accord Est-ce que tu as dans un horizon proche l'envie de quitter ton job Ou pas du tout euh, Ce n'est pas du tout euh, prévu. Ou est-ce que peut-être ton conjoint, lui toi, Et tout ça doit se réfléchir en famille, doit se réfléchir aussi par rapport à tes ambitions euh, parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, sont tabous. Euh, à bout. C'est-à-dire que le, le, le salariat, c'est plus pour eux. Ils veulent partir le plus vite possible parce qu'ils sont au bord d'une un, dépression ou autre. Et là, je le comprends. Mais d'autres, au contraire, sont très bien dans leur emploi, mais au contraire, veulent se générer des revenus complémentaires parce qu'ils en ont besoin. Donc là, c'est une approche différente. Ou au contraire, des personnes sont salariées et veulent plutôt diversifier un petit peu et se créer des actifs. Et l'approche n'est pas la même. L'approche n'est pas la même. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle est claire, c'est assez complexe, hein, parce que créer, parler de structure juridique, etc., c'est vraiment lourd. Il euh, y a vraiment beaucoup d'options, il y a vraiment beaucoup de, de stratégies. Euh, c'est aussi lié très fortement à tes ambitions personnelles, à ta situation personnelle. C'est pour ça que c'est difficile de faire des vidéos là-dessus, je, je te cache pas. Hein. Euh, mais oui, on gagne de l'argent, bien évidemment, c'est très clair, je te le dis, c'est évident. Mais c'est aussi lié fortement à ces choix euh, juridiques, il hein. ne faut, faut pas se mentir, et aussi à... Dans quel but tu fais ça Pose-toi la question du pourquoi. Pourquoi tu fais ce genre de choses Quel est ton vrai, ton vrai objectif derrière tout ça quoi Voilà. N'hésite pas à la commenter cette vidéo, à me poser tes questions dans la partie commentaires. N'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu si celle-ci elle t'a plu, à la partager aussi à des personnes pour qui, pour qui ça pourrait aider. Donc cette vidéo, bah, elle touche à sa fin. J'ai été ravi de pouvoir te la tourner aujourd'hui. Euh, on va donner rendez-vous dans une prochaine vidéo qui va suivre juste, juste après. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Excellente journée à toi et à très vite.